Jean l'internet, j'espère que vous allez tous manifester bien aujourd'hui pour une bonne idée de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis nous allons effectuer une expérience sociale intéressante donc aujourd'hui les amis je me suis dit pourquoi pas tester euh, les dragons ça fait un moment que j'ai pas fait de dragon comme vous savez je fermais surtout les slayers et tout et je me suis dit pourquoi pas faire des dragons donc aujourd'hui nous allons faire des dragons avec une particularité spéciale, nous allons faire 5 dragons et à la suite de chaque dragon, nous allons évaluer est-ce que ça valait le coup ou pas d'utiliser les oeils ou bien de les vendre. Donc on va vraiment faire la théorie aujourd'hui de est-ce que c'est mieux de vendre un Summoning Ice ou c'est mieux de le garder et en avoir un deuxième pour faire un dragon et espérer peut-être drop l'aspect of the dragon. Pour cette expérience les amis, nous allons utiliser un full Tarantula, full Potato Book, full euh, Enchant et tout comme vous voyez. Et nous allons utiliser notre Midas Sword, qui est un peu nul parce qu'elle n'a pas Dragon Thor 5. Mais, mais, mais, on va quand même essayer de le taper avec l'épée, même sans Dragon Thor. Ça devrait faire quand même pas mal de dégâts. Sinon, on a toujours notre Dragon Thor 4 Power 6 sur notre Runan. Donc, si jamais le dragon est loin, où il ne s'arrête pas. Et nous allons utiliser aujourd'hui l'Overflux capacitor euh, L'Overflux Power, oh, pardonnez-moi. Je sais que je l'ai eu dernièrement dans une de mes dernières vidéos. Si vous avez pas vu cette vidéo-là, d'ailleurs, allez la regarder. Ça me ferait vraiment plaisir. On a crafté aussi le Reaper Mask dans la vidéo. Donc, ça me ferait plutôt plaisir que vous ayez regardé ça. Donc, maintenant, il me reste juste à attendre que les 10 œils se terminent. Donc, on veut voir, il y en a qui se terminent dans 27 minutes le plus gros. Et en moyenne, on les agite environ à 500 000 comme vous voyez, en moyenne. Donc, on va faire un calcul. Ça va nous avoir coûté à peu près 5 millions euh, au grand max Donc euh, voilà, on va faire 5 dragons On va voir si les 5 dragons peuvent nous rapporter du profit si on est chanceux. Mais il faut savoir que les dragons c'est vraiment aléatoire. Il y a euh, 7 dragons si je ne me trompe pas. Ou 6. Donc vous avez le supérieur qui est, on est rentable. Le strong qu'on est rentable. Unstable qu'on est en euh, broke even. Ça veut dire qu'on est égalité. Ensuite on a le young le qui est correct. Le wise qui est nul. Protecteur qui est nul. Et old qui est nul. Il faut savoir que le old est quand même mieux que le young et le protecteur. Mais quand même niveau des prix c'est pas ce que nous souhaitons avoir. Donc euh, pour ce faire aussi nous allons utiliser des potions de type très cheaté. Donc, comme vous pouvez voir dans mon backpack ici, nous, avons, nous allons utiliser une archerie 4, une string, une critical 4 avec euh, 10% de magic find dessus, et nous allons utiliser une force 8. Donc voilà, on va utiliser ces trois potions là pour euh, notre test d'aujourd'hui, et nous allons, euh, nous allons espérer euh, avoir assez de temps dessus. J'ai pas envie d'en reprendre deux pour les gaspiller, ça me ferait littéralement très chier. Donc, j'ai juste à attendre 20 minutes que les œufs se terminent. Et pendant ce temps-là, les amis, ben moi, je vais regarder une petite vidéo quand c'est terminé. Je vous reprends pour qu'on commence à trouver des gens avec qui faire des dragons. À tout de suite. Euh, Remets copines, nous avons euh, 10 euh, Summling Eyes. C'est un peu plus compliqué, un peu plus cher que prévu parce qu'il y en avait plein qui se sont fait hot beat, Donc, j'ai dû attendre un peu. Bon, ça m'a pris une heure les avoir. Mais on a 10 Summling Eyes. Si vous aviez, par exemple, farmé... 10 sommes ça ferait un total de 5 millions de dollars. Mais vaut-il mieux les utiliser pour faire un dragon ou vaut-il mieux les utiliser pour euh, les vendre et se faire assurément 5 000 de monnaie Nous allons le savoir dès maintenant parce que je vais trouver un lobby, les amis, où est-ce qu'on peut faire des dragons avec des gens et essayer de voir combien ça va nous rapporter. Je ne vais pas vous montrer tous les dragons, je vais juste vous montrer le type de dragon que nous avons ainsi que les loot à la fin. Donc voilà, enjoy Let's go protecteur, ah oui yeah, malheureusement les amis, on a eu 16 fragments, on a terminé 4ème avec euh, 1.4, on était genre 3 derrière spooky truc et lui il a eu un protecteur à dans tous les cas donc les deux premiers yeux 1 million de perdus vu que les protecteurs fragments ça vaut à peine 500 dollars euh, chacun donc, euh, ouais, ça, c'est de la merde. On n'est pas très, très, très, très chanceux. Mais bon, on va se mettre full cristal, les gars. On va attendre que notre mana régène. On va aller au spawn. On va trouver quelqu'un d'autre pour faire notre deuxième dragon. OK, let's go. C'est parti, mon kiki. J espère qu'on est chanceux et qu'on peut avoir un bon dragon. Ça serait vraiment pas si mal. Donc, il nous restera trois dragons à faire ensuite. Donc, je mets mec, pour ceux qui veulent savoir, on se met, euh... on doit se mettre euh, full euh, cristal pour avoir plus de mana. Lorsque le dragon est loin, nous allons pouvoir nous euh, euh, nous téléporter à lui grâce à l'aspect of the end. Donc voilà petite astuce du jour. Quel type de dragon nous allons avoir les amis Pour celui-ci, j'ai hâte de découvrir mes chers copains, mes chères copines de l'internet. Let's go, please un supérieur. Ce serait plutôt pas mal. Et c'est un young dragon, malheureusement. Ouh là là là là, les amis. On était avec des gens beaucoup trop forts. Le dragon ne durait même pas deux secondes, les gars. Littéralement pas deux secondes et encore des fragments. Oh my god. Quand ça arrive des trucs comme ça, c'est tellement chiant. Le dragon ne duré même pas littéralement deux secondes, les gars. j'ai même pas eu le temps de, de rien foutre, quoi. Et Rip, rip, rip. Bon, bah, encore une fois, encore des fragments. Pour l'instant, je regrette un peu, je vais vous avouer. Hop. Ok, je crois que c'est bon. Euh, I'm ready. On lui a dit qu'on nous sommes prêts à faire des échanges, des échanges. Qu'est-ce que je veux dire Warp. Ok, parfait. Donc on est dans l'aide. Lorsqu'on arrive dans l'aide, on enlève, on met le stuff tarantule. Voilà. On prend deux yeux et c'est parti les gars. Il va rester deux dragons à faire. J'espère vraiment tomber sur un bon dragon parce que j'aurai vraiment le sum les gars. Mais vraiment le sum de le sum de le sum si jamais on tombe et qu'on n'a plus rien, quoi. Donc c'est parti. Voilà. Deux yeux, on attend maintenant. Come on, come on, place, my friend. Oh, ils ont... euh, quoi Ils ont tous quitté Notre very cool, ça. notre very cool. Ok. Ça leur a pris euh, 10 minutes, mais bon, moi moins, ils l'ont fait. Young dragon encore. Eh merde. Ok. Ok, encore 4 euh, quatrième, encore. Je sais pas pourquoi, je suis toujours avec des gens qui font un million de dégâts. Je mets toujours le dernier coup et encore 15 fragments, quoi. Nice Super On a dans notre vie, les gars. On va suicider, super, super Ok, je crois qu'on a trouvé un autre lobby, les gars. Donc, on va juste s'enlever ça. Oups, et là, Un peu plus si je mourrais comme une grosse merde. J'ai juste 800 de mana. J'ai fait une connerie, je crois. Mais bon, c'est pas... Oh, bon. Ça va faire, hein, de toute façon, depuis tout à l'heure, on... On se fait enculer. What? Non! Et move! Ah, j'ai juste 800 de mana. Bon, c'est pas grave. Ça sera suffisant. Let's go, à un petit supérieur, s'il vous plaît, monsieur. Nice, un all dragon. Quoi de mieux? Ok! Hey, on a eu des bottes. Nice. On a terminé troisième cette fois. Donc encore des, des gars qui ont, font toujours plus de, Je sais pas c'est quoi la nouvelle méta, gros. Ça fait un oh, mois, j'ai pas fait de dragon. Il faut croire que le stuff Tarantule avec une épée, euh, c'est de la merde, en fait. Il faut croire. Il faut vraiment croire que c'est plus très, très bon. Donc, euh, bon, arrête, quoi. Ça fait un peu chier, mais bon. On va trouver pour notre dernier dragon, hein. On a trouvé notre lobby, avec le premier gars. Il nous avait bien niqué, mais bon. Euh, ok, attendez, on va juste changer d'armure, vite fait. Hop, hop, hop. Euh, donc ouais, il nous avait bien mis Il avait fait pas mal de dégâts. Mais bon, euh, j'ai la flemme d'attendre encore une heure pour trouver des gens. Déjà que ça fait... Il nous restera une heure à nos potions, quoi. Euh, j'ai un peu le somme, mais bon. Let's go YOLO, hein, comme on dit dans le milieu. Euh, attends. Ok, il est là. Euh... Poup. Poup. Poup. Let's go. C'est parti. Oh, on a un cristal Frag. Donc là, j'ai fait un Backpack avec tous les trucs qu'on a. On verra bien qu'est-ce qu'on a ici. Euh... Okay. Oh, what the fuck, comment ça lose du mana Ça l'utilise utiliser 200... Ah ouais, ça utilise la moitié de la mana. Qu'est-ce que je suis con. Oh, le All dragon. Allez. J'ai envie de me suicider. <rire> on a encore eu les dragon boots, les gars. Oh là là, fille chier, mais les fait chier. En plus, on était deuxième sur celui-ci, on l'a bien géré. Euh, le gars, il s'est complètement... Lui, il s'est fo... un peu foiré et j'ai réussi à... Je le dessus sur la deuxième place. Malheureusement, les amis, conclusion de tout ce qu'on a lu, qu'on qu a eu, pardon. On va aller voir ça tout de suite à notre île. Mais vraiment très, très, très décevant. Donc, au total, nous avons eu euh, des bots Hold euh, deux fois. Et nous avons eu 29 surf, euh, fragments Young, 16 protecteurs et 10 Hold avec 5-5 à chaque fois. Ou 6-4, peu importe. Pour un total de 5 millions, les amis. Avec 5 millions, on peut s'acheter... Pas mal de trucs. Je vais pas vous mentir. Avec 5 millions, on peut s'acheter quasiment euh, une pièce de supérieur. Donc, si on regarde les pièces ici, la supérieure à 5 millions. Qu'est-ce qu'on peut se prendre à 5 millions 6 millions, 5 millions. Voyons, on peut se prendre des bottes avec un peu plus d'argent. 5 millions, on peut se prendre des bottes supérieures. Et nous, pour le coup, on a eu des old boots. Donc, euh, les gars... Les old... Oups. Euh, C'est pas ce qu'il fallait mettre. C'était old. Donc, on va mettre old... Euh... Old Dragon Boots, ça vaut à peine 100 000. Ça, 100 000, ça se vend même pas à 100 000, les gars. Donc, 50 000. Donc, quoi, ouais, 200 000 pour 500. Pour 50, euh, 5 millions. Euh, pour 5 millions, pardonnez-moi. Ça vaut pas le coup. Mmh, ça fait chier de ouf. Mais bon. C'est pas grave, les amis, euh, c'est le jeu. Ce que je vous conseille, honnêtement, lorsque vous farmez les Summoning Ice, c'est la meilleure façon de se faire de l'argent. Vous devez les vendre, les amis. Vous devez les vendre. C'est tellement plus simple de juste les vendre. Et aussi, il faut savoir que qu'est-ce qui, qui, est, qui est rare des fois, mais ça l'arrive, les gens ils parient trop dessus. Des fois, ils peuvent vous mettre 5 millions. Et là, vous êtes bien. Donc, ouais, je vous conseille vraiment, comme ici, on peut voir 1 million de Summary Eye. Bon, lui, c'est juste que le gars, il est débile. Mais des fois, les gens, ils barrient un peu trop. Donc là, vous voyez 470 000, 510 000. Vous pouvez faire vraiment du profit intense avec les Summary Eye. Et je crois que ça vaut plus la peine de les vendre. La prochaine fois, je ne vais pas faire ça. Je vais les vendre à la place de les acheter. Je vais les farmer et les vendre. Mais, vous savez que je suis un grand joueur. Donc, on a 101 millions. Donc, euh, lorsque cette vidéo sera en ligne, demain... À demain soir, je vais faire un live où on va faire 20 millions de Summoning Eyes. Donc 20 millions de Summoning Eyes, ça, euh, ça veut dire 10 dragons. Euh, 10 ou 15 dragons, je sais pas, on verra peut-être peut même 30 millions ou 50 millions. Tu sais quoi tu sais, Savez-vous quoi Si cette vidéo-là atteint les 300 likes, les gars, je, ferais, je fais 50 millions de Summoning Eyes. 50 millions. On garde tous tout, tout les lots, tous les trucs et à chaque fois. On calcule exactement si on est en profit ou pas avec 50 millions, les gars. Donc euh, à 300 likes, je l'ai fait. Ça vous de jouer. je vous aime. Merci d'avoir écouté la vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était icons. Ciao ciao.